Euh, donc je vais vous présenter euh, mon, mon projet, euh, mon projet de, de captial libre, parce que euh, qu'on en pense c'est possible. Et ça marche. Euh, je vais commencer par me présenter, euh, juste avant de me présenter avant d'oublier, euh, merci vraiment à l'AFPI et à tous les bénévoles qui aident aujourd'hui, et l'AFPI en général, parce que euh, j'ai vu un petit peu sur ceux et, et au resto d'autres jours, euh, Euh, voilà, pour qui je vais pas mon ici, euh, la euh, je viens ici, à gauche. Je m'appelle Miguel. Euh, je suis développeur depuis plus de 30 ans. Voyez, je ne suis pas le plus jeune parmi vous. Euh, J'ai commencé très jeune, euh, il y a 10 ans. Euh, J'ai été responsable des outils euh, La Quadrature du Net. Je ne sais pas si beaucoup de gens connaissent ici. Euh, je suis aussi un membre de la quadrature du net, un membre de la Grille. Et euh, actuellement, euh, pour manger et pour faire vivre à ma famille, bien que je ne suis pas tout seul deux, je suis euh, chef de projet sur... Euh, euh, comment euh, en lien avec des, des ministères, euh, typiquement avec le ministère de l'Écologie euh, et le ministère de C'est euh, ce qui fait que, euh, à la fois en tant que membre, de la clandesture du net, de la prime, et travaillant avec des ministères, qui euh, mettent euh, parfois en place des, des protections sur leur site web et donc des captcha euh, Et donc le captcha de Google, euh, reCaptcha euh, c'est ce qui m'a poussé euh, à lancer à ce projet, dans le sens où il n'y a pas, de, pas vraiment d'alternative euh, aujourd'hui, et en tout cas euh, pas que je vois de libre et euh, un petit peu euh, réfléchi, on va dire. En tout cas, je n'ai pas trouvé. S'il en existe, n'hésitez pas à venir me corriger, ce sera un plaisir. Euh, donc, rapidement, on euh, va rappeler ce que c'est un CAPTCHA et à quoi ça sert. Euh, voir ce que sont les CAPTCHA aujourd'hui. Euh, parler forcément du ReCAPTCHA, euh, puisque mon but c'est de remplacer le ReCAPTCHA euh, au maximum, ou en tout cas de, de permettre aux gens qui souhaitent avoir un CAPTCHA euh, mais qui ne souhaitent pas. Euh, donner euh, trop d'informations à Google, ni pour eux-mêmes, ni pour leurs utilisateurs, euh, que maintenant il y a, a peut-être quelque chose qui est possible. Les défis d'un captcha, parce que c'est vraiment technologiquement super intéressant et euh, très complexe. Et puis bah, le libre captcha, qui est un alors, est le monde de code le code du projet, je n'ai pas de nom pour l'instant sur le, le projet, donc euh, n'hésitez pas euh, à, à proposer toutes les propositions sont, sont prises en compte. Euh, Qu'est-ce qu'un CAPTCHA Un CAPTCHA, euh, cap c'est euh, assez, assez simple et assez compliqué à la fois. L'idée de départ, c'est de permettre de différencier un humain d'une machine, pour éviter qu'une machine, donc un script, donc forcément quelque chose de malveillant, vienne pourrir euh, un site euh, créer des adresses mails par exemple chez Yahoo euh, pour pouvoir après ça faire des spam de mail sur des utilisateurs, etc. Euh, donc, la, la définition officielle du CAPTCHA, euh, je suis désolé pour mon anglais, c'est mm -hmm. completely mm -hmm. automatized, public during test to tell computers and humans about. C'est pas simple à dire. Enfin, moi qui suis français, j'ai beaucoup de mal à le prononcer. Euh, ça a été inventé euh, j'ai oublié dans quelle université, je suis désolé. Et euh, bah, c'est écrit en plus, vous avez pu me reprendre, Carnet Mellon, et euh, c'est surtout une ce marque commerciale, en fait, euh, qui désigne, d'après Wikipédia, hein, qui désigne une fameuse thèse de Turing permettant de différencier de manière automatisée, et c'est là que c'est intéressant et compliqué à la fois, un utilisateur humain d'un ordinateur. Donc, bien entendu, vu le test de Turing, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Euh, le test de Turing, c'est une proposition de test d'intelligence artificielle, déjà ça, ça commence à, à grimper, fondée sur la faculté d'une machine à imiter la conversation humaine. Donc si on revient ici, on parle d'une famille de tests de Turing, parce que là on n'est pas du tout en train d'essayer de... par la conversation, d'essayer de deviner si la personne qu'on a en face est une machine ou un humain. C'est vraiment par un seul test, euh, C'est typiquement le type de test qu'on va retrouver dans beaucoup de littérature ou de films scientifiques. Euh, le, plus, le premier qui me vient en tête, euh, ce sera Blade Runner, euh, qui cherche à voir comment, euh, si la personne en face, suite avec une suite de questions, est un répliquant ou un être humain. Là, la différence par rapport au, au, au test de Turing, Turing avait inventé ce test pour qu'un humain puisse valider qu'une intelligence artificielle, en tout cas qu'une machine, puisse euh, se faire passer pour un humain. Là, c'est une machine qui va décider si en face elle a un humain ou une machine. Donc, c'est aussi euh, quelque chose d'assez complexe. À quoi ça sert euh, Les principales raisons euh, de mise en place d'un captcha, c'est pour bloquer le spam. Donc vous voyez qu'avec un test de ce type, tel que présenté à l'écran, vous bloquez les un tout, ce qu'on peut appeler le spam. L'idée aussi, c'est de limiter les attaques. Donc effectivement, l'idée, ça peut être euh, du captcha, de ne pas faire forcément un capture très compliqué, mais de faire un captcha qui va euh, forcément prendre du temps euh, au, à l'éventuel script ou à l'éventuelle machine qu'il y a derrière, et qui cherche à diffuser au maximum de la publicité ou de créer des adresses comme disais, par exemple chez Yahoo ou chez Google pour pouvoir se marier derrière. Donc l'idée ça peut être simplement non pas de bloquer, mais de ralentir. Et puis, euh, parce qu'il y a des gens qui sont loin d'être idiots, euh, tout ce temps passé à résoudre et à, à résoudre des problèmes et à répondre à des questions, ça permet aussi d'entraîner des idiots. Et ça, c'est euh, quelque chose de très très intelligent euh, qu'a mis en place euh, Google. Alors le problème, c'est que les aériens ne sont pas forcément toutes euh, bonnes pour la planète ou pour les humains. Quand on utilise un captcha, euh, sur un site web, la première chose euh, qu'il faut se demander, c'est est-ce euh, qu'il faut vraiment utiliser un captcha Est-ce que je n'ai pas un moyen de faire autre chose euh, typiquement, quand on veut éviter de, se, de recevoir plein d'attaques de, de type spam sur un forum, est-ce qu'il n'est pas plus pratique de limiter le nombre de messages par l'utilisateur à tout le moins, au début, lorsque l'utilisateur se connecte pour la première fois Typiquement, sur certains forums, on n'a pas droit de poster des liens dont on a posté moins de 5 messages, moins de 10 messages, ce genre de choses. Euh... Moi, j'ai tendance à mettre plutôt non, malgré tout, même si j'ai fait un projet de capture, parce qu'effectivement, c'est pas forcément une solution euh, idéale, de loin de là. Vous allez voir pourquoi après. Euh, déjà, c'est une lutte entre la technologie et l'être humain euh, sur des problèmes qui sont très limités, parce qu'on est obligé de les limiter. Euh, et le problème, c'est que les machines n'arrêtent pas de s'améliorer. Et qu'aujourd'hui, on en est à un stade où même si les machines ne s'améliorent pas, on paye des humains pour résoudre des captcha. Euh, parce que j'ai l'impression qu'on achète de créer une machine et de faire un, un script qui résoudrait le captcha. Donc finalement, en soi, le captcha, ça ne peut rien. Parce que entre une, un humain qui va résoudre le captcha juste pour qu'une machine puisse créer une adresse mail et ensuite spammer, et un humain qui, qui résout un captcha pour créer une adresse mail pour ensuite l'utiliser, il n'y a plus de différence au niveau du captcha. Et puis, euh, on va forcément... Euh, on voit forcément la chose handicapante pour toutes les personnes qui ont des limites. Euh, des limites aussi bien, on pense tout de suite euh, aux gens qui sont aveugles. C'est quelque chose de très euh, bah, Souvent, les captures sont visuelles. Donc forcément, la première chose à, à, à laquelle on pense, c'est ça. Mais il y a toutes les limites euh, intellectuelles, cognitives. Euh, il y a tout ce qui va être les points de vision simples. Hein, vous avez vu euh, le captcha que je vous ai montré tout à l'heure qui est absolument pas euh, solide. Voilà, on va avoir des très mieux euh, Des problèmes qui viennent avec l'âge, tout simplement. Des problèmes de gens euh, qui ont des handicaps moteurs. Euh, voilà. Et puis pour les capsats auditifs, donc pour des gens qui effectivement ne voient pas, ben, on peut imaginer aussi qu'ils ont tout simplement à la fois des problèmes visuels et auditifs. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué. D'où le pluton. Plutôt oui, euh, ben parce que c'est un moyen qui est quand même assez pratique limiter ou gêner parce que bloquer complètement euh, vu que des humains résolvent des captcha pour ce genre de script ou d'attaque vous voyez bloquer complètement ça n'est pas possible pour limiter ça peut être intéressant à minima avant d'avoir un autre moyen ou le temps de mettre en place un autre moyen les captcha actuels donc euh, je vous ai présenté certain nombre de, de captcha donc yahoo mais pas mal connu euh, alors il y a différentes versions, hein. on voit en haut à droite un captcha qui est à peu près visible, en haut à gauche, personnellement moi je ne je, je pas, et puis en bas on a la version audio. Donc là euh, chez Yahoo par exemple ça a des noms, des nombres, par euh, des chiffres qui sont lus euh, un par un, et qu'il va falloir donc retaper après pour pouvoir placer le captcha. Ici, on a le Google Recaptcha. Euh, donc, il lui il est... Euh, alors, je ne vous ai pas compris la partie audio parce qu'elle n'a pas de, de sens. Ce sont des mots qui sont lus. Et ici, euh, c'est ce qu'on a actuellement, mais vous allez voir qu'il y a plusieurs évolutions. C'est euh, repérer les... les panneaux... Euh, de, de la route. Et puis, surtout, ce qu'il va vous présenter qui euh, est intéressant en termes de fonctionnement, c'est qu'il va, quand vous allez cocher la case, il va vous dire, ouais, j'ai quand même l'impression que es un robot, donc je vais quand même te poser un challenge, un défi, un problème. Par contre, il y a des fois où vous allez cocher et vous allez dire « Ouais, ok, j'ai l'impression que es un humain, donc je ne mets pas ton écart pour donner un problème. » C'est une, une autre chose, et en même temps, c'est une très bonne chose. Et puis il y a d'autres de pour essayer d'être inventif, euh, donc celui du bas, euh, pour ceux qui aiment tant mieux. Et ce duo, c'est des sortes de petits jeux, c'est des petits trucs, alors soit anciennement en Flash, pour ceux qui ont connu, mais euh, j'espère qu'il n'y en a pas trop, parce que c'est horreur, euh, soit en JavaScript pur, mais effectivement c'est assez sympa. Par exemple, on voit qu'il faut planter un jardin, qu'il va falloir mettre la petite graine de, de la fraise et, et de la carotte au bon endroit. Et donc là, effectivement, on se doute que pour une machine, ça va commencer à devenir vraiment très complexe. Encore une fois, le problème, c'est que pour certains humains, ça va être tout aussi complexe, en fait, voire beaucoup plus. Le ReCAPTCHA. Donc en 1997, il y a l'invention du CAPTCHA, euh, tel qu'on le connaît grosso modo actuellement. Euh, dix ans plus tard, la mise en ligne du ReCAPTCHA. Euh, technologie intéressante de que Google achète deux ans plus tard. Et euh, Google, à partir de là, a une idée que je trouve très géniale, qui est que tout ce temps perdu à résoudre des captcha, euh, parce qu'il y en a des millions chaque jour, euh, on va l'utiliser. Et donc, tous les gens qui résolvent des captcha, en fait, Google, peut-être maintenant pour, pour d'autres euh, sociétés, vont travailler étroitement. Euh, pour ces sociétés-là. Et pas forcément en le sachant. C'est ça qui est beaucoup plus gênant à mon sens. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que, bon, ben, c'est Google, et, ben, ils font des trucs super. Donc en 2011, ils ont scanné toutes les archives du New York Times. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont présenté, c'était les, les versions du, du ReCAPTCHA à, à ce moment-là, c'était donc avant tout ce qui était test visuel, on en était encore au texte. Ils vous présentaient deux mots. Deux mots, un déformé et un euh, moins visible. Et en fait, ce moins visible »,« il des archives du de New York Times. Ça a été du que trois OCR différents. Alors, les OCR, c'est la reconnaissance de caractère. Donc, la machine, euh, vous scanne un document, la machine va réécrire le document en format texte ou euh, assimilé pour pouvoir le réutiliser et l'archiver. Ce qui est très intéressant, pour hein, pouvoir faire des recherches dedans, etc. Euh, donc, les OCR ne se mettent pas d'accord sur le mot. Et donc, ce mot-là, il va être stocké à départ et il va être présenté dans un camp-champ qui fait qu'à partir de là, quand vous tapez le premier mot qui est déformé, Google considère que vous êtes un humain, parce que vous avez réussi. Et donc le deuxième mot, il va le stocker, il va dire « bon ben puisque es un humain, as dû bien savoir lire ce mot-là ». Et il va le présenter suffisamment de fois pour que, bah, euh, dès qu'on a 90% de la réponse, tous, les, tous ceux que je considère comme des humains ont lu ce mot-là et ont fait le travail de la machine. Et comme ça, deux choses. Mon archive, elle est bien scannée, elle est bien transformée en texte. Et en plus, j'améliore mes OCR en leur disant à ce moment-là, voilà, c'était ça. Et donc, on commence à faire que il y a plein de petites mains invisibles partout dans le qui vont commencer à apprendre à une euh, intelligence artificielle, encore une fois très ciblée, pour la reconnaissance de caractère, à bien fonctionner. Euh, donc, ils ont fait ça sur les archives du New York Tax, et puis aussi, on en profiter sur toutes les archives de Google Books. En 2015, euh, ça a permis d'aider à la traduction de vous. Donc, euh, je scanne un livre, vu que j'ai mon OCR qui fonctionne très bien, hop, ensuite j'utilise le Google Translator, et hop, je traduis mon bouquin. Ce qui veut dire que, euh, en considérant que le translate, la, la, la traduction se fait correctement, ben, j'ai plus ce problème de comment je scanne mon bouquin et comment je le transforme en texte pour que mon traducteur automatique le prenne j'ai pas de date là, et ensuite toutes les images qui provenaient de Google State Et à partir de là, peut-être que vous vous en rappelez, on avait des chiffres qui au-dessus des bords souvent euh, et qui sont très très peu lisibles par, euh, par les machines parce que bah, c'est pas toujours la même lumière, c'est tendu, etc. Donc là aussi, c'est des tas de petites mains humaines, des cerveaux humains qui vont aider à améliorer l'IA Google, pour Google State de dire, ben, ici c'est le numéro 240, et ici c'est le numéro 118, et ici c'est le numéro 4B, parce que bien sûr, et 3T, etc. Alors, là aussi c'est plutôt euh, en soi une bonne chose, puisque Street View s'améliore grâce à ça, mais encore une fois, c'est tout une sorte de crédibilité. Et puis en 2018, euh, alors avant ça, pardon. Euh, il y a le Google Cloud et puis il y a le, le captcha que je vous ai montré ici qui commence à faire du repérage sur des photos, sur des images, des, des, des repérages beaucoup plus larges. Là, c'est un exemple de l'objet. On va avoir les feux rouges, on va avoir les panneaux d'utilisation, on va avoir les passages piétons, on va avoir les vélos, les, les voitures, les autobus, etc., etc. Et là, on se dit, tiens, mais... Oui, alors autant les numéros, ça permet que sur Google Maps, et Google Scale View, on sache exactement où est le numéro 204, autant les bus, etc. on peut se demander. Et puis en 2018, euh, ils ont beaucoup du, du ReCaptcha invisible. Alors ça c'est un petit truc assez sympa aussi. Euh, je vais revenir dessus après. En termes d'hégémonie de quoi on parle, parce que je vous ai dit, oui, le recapture, il y en a partout. On a plus de 96% des captures utilisés. Alors j'ai une petite bibliographie à la fin, hein, donc les, les, les informations que je vais de là, vous pourrez les, les regarder. Plus euh, de 96% des médias utilisés aujourd'hui dans le monde sont euh, du captins. Et euh, plus de 5 millions de citoyens. Sachant que le deuxième euh, dans le rang, il n'en en a même pas 100 000 des citoyens. Donc c'est juste la totalité des web, pour faire plus simple. C'est assez gênant. Euh, les dérives. Euh, alors, dans mon premier point, j'ai quand même l'impression de dérive, mais effectivement, c'était de la valeur ajoutée. Pour moi, ce n'est pas une en termes de résultats, c'est une en termes de, de l'utilise le, le cerveau des gens pour améliorer quelque chose et sans les mettre euh, au donc, optimisation des établisions. Donc là, c'est ce dont on parlait, les bus, les vélos, les passages béton, etc. En octobre 2018, Google a officiellement quitté le projet AVEN, qui est en fait euh, simplement le projet de, de l'armée américaine de vision des drones. Donc en fait, jusque là, quand vous réalisez un captcha, on peut faire le raccourci assez simplement, vous étiez via Google à euh, tirer et à tuer des gens. Tout simplement. Méchant, gentil, c'est pas la question. C'est simplement, voilà ce que vous, vous faites quand vous utilisez un captcha Google. Donc ils s'en sont officiellement sortis de ce projet là, savoir ce qu'il en est en réalité, c'est une autre question. Et le captcha espion, alors ça c'est un truc assez génial, c'est qu'ils vous disent, ce qu'on va faire, c'est euh, alors forcément c'est pour mieux cibler euh, les personnes en, en termes publicitaires, l'espionnage euh, comportemental, c'est ce que vous mettez ici le 2018, mise en route, du Single, mise en route du recapture invisible. Euh, L'idée grosso modo, c'est mettez euh, un petit javascript sur toutes les pages de votre site avant qu'il remplissent sur le captcha, mais aussi après. Et comme ça, on, on va affiner énormément, parce que par exemple, si est arrivé directement sur la page avec le formulaire pour remplir le captcha et le sauve, et ensuite quitte le site, on pourra vous dire que bah, c'est peut-être juste un robot qui a pu faire quelque chose. Par contre, si la personne la visite, et puis seulement après arrive sur le formulaire, et a rempli le formulaire, et puis ensuite continuer d'utiliser votre site, ça peut-être bien humain. C'est pas idiot. Le problème, c'est que vos utilisateurs, ils vont être marqués avec l'autre, ils vont être tracés. Et ça, c'est très gênant. Moi qui travaille par exemple avec des ministères, c'est encore plus gênant si ça se met en place parce que on va savoir qui a besoin d'aide de logements, qui a besoin de bourse, etc. C'est à mon sens très problématique. Et puis, c'est quand même une sur expérience pour le site web à mon sens. Mais c'est vrai que c'est génial parce que les gens ont l'impression qu'il n'y a plus de captcha et euh, en fait des fois ça va juste leur refuser, et des fois non. Qu'est-ce euh, que je voulais dire en termes de points, je ne sais plus, donc on passe à la suite. Définir un captcha. Donc euh, ok, maintenant on, on a dit ok, bueno, bah, en captcha je ne veux plus, okay. qu'est-ce qu'il existe avant que je bon, bah, On va mettre les mains dans le, dans le code et puis on va faire son propre captcha. Le problème, c'est que le captcha, ce pas juste une petite image compliquée. Euh, typiquement, il y a 14 millions de captchats qui sont euh, présentés chaque semaine sur eBay. Euh, il faut donc générer automatiquement tous les challenges, mais il faut aussi euh, les résoudre, enfin obtenir, avoir la réponse au moment de la génération par la machine, puisque c'est la machine qui va les générer automatiquement. Donc il faut que la machine qui les génère ait la réponse. Typiquement, quand... Euh, sur Google, quand vous signalez quels sont les euh, comment ça va être où est la bicyclette sur l'image, ou que euh, avec euh, le, le CAPTCHA de, de Microsoft, si vous dites que ça c'est un chat et ça c'est pas un chat, il va quand même falloir à un moment donné que quelqu'un ait dit à la machine que la réponse est bonne, que ça c'est bien un chat et que ça c'est pas un chat. Et surtout non répétabilité, donc ça veut dire qu'un même problème ne devrait pas être présenté plusieurs fois. Ça, c'est ce souvent quand vous avez des... Je sais que c'est par exemple ce qu'il y a sur le booklet d'april, c'est typiquement il y a quelques questions qui vous demandent quelle est la première lettre du point de l'association. Donc ça va, pour un humain c'est facile, pour un ordinateur c'est pas forcément simple, sauf que comme il doit y avoir moins de 10 questions, finalement il suffit que moi, en tant qu'humain, je passe, euh... je refresh, et donc j'apprends quelles sont les 10 questions, et quelles sont donc les réponses, et puis c'est fini. En termes d'accessibilité, c'est aussi quelque chose de très important parce que beaucoup, beaucoup de gens ont des problèmes euh, pour résoudre des captions. Des problèmes euh, alors, je vais dire physiques euh, qui sont euh, de l'humain et pas de la, pas de la machine. Les euh, déficiences visuelles. Donc il y a plus de 8% euh, de gens qui ont des problèmes visuels. Donc il y a effectivement le fait d'être aveugle, à la nécessité, mais aussi tout simplement la mauvaise vue ou euh, divers alors euh, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais le fait de voir les couleurs différemment. Les datelines Les merci beaucoup. Euh, ça fait partie du jeu, parce qu'il y a des captchats qui effectivement quand ils vont déformer des textes avec des couleurs, euh, le dates de ne pourra pas s'en sortir. Des fictions auditives, donc là aussi, si euh, je souhaite, bah, typiquement, je. Je suis aveugle, je souhaite donc passé utiliser le, le test auditif, euh, ou par choix simplement, je n'avais pas envie de faire le, le test visuel, je le souhaite, faire le test auditif. Plus de 5% des personnes ont des problèmes de sûreté ou de, de mauvaise vue. Euh, et puis enfin, les déficiences, alors je n'ai pas de déficiences intellectuelles, parce qu'apparemment c'est un terme classique, mais j'ai une déficience cognitive, donc qui rassemblent des déficiences intellectuelles, plus ou moins lourdes, et des euh, choses de très connu, que la dyslexie. Qui effectivement quand on vous demande de taper un mot, vous avez entendu ou vous vous avez lu, vous l'avez peut-être mal lu ou vous avez peut-être mal le tapé. Et donc on va vous dire, vous n'êtes pas un humain. Quand même, euh, et on parle de plus de 15% de la population, il y a des problèmes de dyslexie. C'est une moyenne estimée, euh, c'est pas forcément de la dyslexie à tous les coups, ou euh, pour tout le monde. Pourtant, ça vous est tous déjà arrivé de taper par exemple la ne passe pas que vous tapez si c'est bien fait et vous inverser de tapez. Et aussi, tout simplement, en, en termes cognitifs, le fait de ne pas être capable de répondre à la question. Par exemple, mon cas, pour ces deux captcha. Le deuxième étant un problème tout simplement de langage Parce que la plupart des captcha que vous avez, en termes cognitifs, par exemple, euh, pour Yahoo on l'a vu tout à l'heure, c'était des chiffres. C'est le chiffre en anglais. Tout le monde ne parle pas anglais, Et il ne le comprend pas. Euh, pour Google, ce sont des mots. Là ben aussi, ce sont des locuteurs en général anglais. Après, peut-être que Google a les moyens de payer des gens qui parlent d'autres langues. Mais la question aussi, c'est qu'il va falloir gérer tous ces mots. C'est compliqué. Euh, en termes de visualisation, donc vous avez euh, certainement pour beaucoup l'habitude d'utiliser votre navigateur préféré. Euh, qui est un navigateur graphique, il faut savoir aussi beaucoup de gens utilisent, soit par souci de simplicité, soit par nécessité, euh, des navigateurs en texte, en mode texte, et qui utilisent à ce moment-là des euh, lecteurs d'écran, ou alors en braille. Donc à partir de là, vous allez avoir deux choses sur le navigateur texte, en, en texte, c'est que le JavaScript vous oubliez tous les petits jeux que on avait tout à l'heure qui étaient plutôt sympas et mignons. Vous oubliez et tout ce qui est défi un peu visuel, comme là les mots qui sont tordus. Vous oubliez aussi. Là. Comment c'est construit Donc c'est ce que je vous disais euh, au niveau visuel. On a pas mal de les gens ont pas mal d'idées. Euh, des textes déformés ou mélangés, des textes scannés, euh, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Google, et euh, ça peut être des morceaux de photos. En audio, en général, on ça des jeux de basique, des mots ou des chiffres qui sont vus. Euh, petite, euh, petite étude qui a été faite assez sympa euh, sur plusieurs personnes, euh, les tests visuels, il n'y avait que 71% de bonnes réponses, et sur les tests audio, à peine 30 pour 20, à peine un peu plus de 30% de bonnes réponses. C'était des humains, c'était pas des machines. Donc, vous voyez que le problème, c'est qu'en fait, les quatre chat chats au départ, étaient légèrement déformés. Les outils de reconnaissance de caractères se sont tellement améliorés qu'on a fini par sur surdéformer les textes, et donc les gens n'arrivent même plus à décoder. Donc, seule la machine y arrive, on est arrivé à la fin ça. C'est-à-dire que grosso modo, si vous réussissez à faire ben, ça, c'est peut-être en fait que vous êtes un robot. Et puis, les scores qui sont liés aux utilisateurs. La langue maternelle, c'est ce que je vous disais, l'âge, l'éducation. On n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes compétences. Et puis, les tests eux-mêmes qui sont. Euh, plus, ou, plus ou moins complexe et plus ou moins adapté. Euh, libre captcha, donc ça c'est euh, moi qui ai mis ça en place. Alors, en je ne me suis pas embêté, c'est ce que je vous disais, c'est un nom euh, bateau pour l'instant. Euh, L'idée c'est d'avoir un captcha libre pour expliquer à la fois les utilisateurs et les sites web qui utilisent le captcha, du code libre, puisque c'est aussi un défi personnel, parce que après tout, j'avais l'impression que personne s'y mettait, donc je me suis. Euh, ok, donc le challenge visuel, il faut définir un challenge visuel. Il faut trouver un catalogue d'images suffisamment énorme et librement exploitable, parce que je ne vais pas aller prendre des photos dehors, euh, chez moi. Il faut automatiser la création des challenges, et puis il faut présenter le challenge. Donc, euh, définir le challenge, euh, reconnaissance d'images. Il y a des bons points, c'est que c'est plutôt difficile pour une machine, mais plutôt facile pour un humain, même pour un enfant. Euh, le problème, c'est l'accessibilité. Enfin, on va trouver un petit peu à chaque fois, l'accessibilité. Il faut donc, comme je disais, un catalogue d'images suffisamment vaste. Et puis, il faut que la solution soit connue par générateur. Alors, si je prends une image là, sur Internet et que je vous demande à vous ce que c'est, il faut que ma machine qui a le problème, elle sache aussi ce que c'est. Et ça, c'est pas toujours évident. Là. Euh, un problème mathématique ou d'orthographe. Euh, ouais, infinité de problèmes. 1 plus 2, ça veut bien. 1 plus 3, 1 plus 4, 1 plus 5, on est content. Génération facile, ça c'est super. Par contre, il y a un énorme travail de traduction pour tout ce qui est orthographe. Je ne peux pas écrire en scrivant en qu'est même chose que je vais écrire en russe ou en anglais. Oui, des alphabets dans latins, typiquement, comment je le prends en charge C'est simplement trop complexe pour certaines personnes. Le parallèle mathématique que vous avez eu tout à l'heure. Il y en a peut-être certains qui sont capables de, de le résoudre, mais c'est dans pour eux. Et c'est souvent trop simple pour les machines. Il y a quand même un problème mathématique, euh, la machine qui a un bon OCR sera potentiellement capable de le résoudre. Mais bien plus vite que nous. Euh, le problème de lecture. Donc là aussi, imaginez des problèmes de génération facile. Mais à nouveau, que des alphabets non latins, si je propose que de l'alphabet latin pour des, pour des asiatiques, ou que de l'alphabet asiatique pour des occidentaux, il va y avoir un problème. Ça va être là aussi trop complexe pour certaines personnes et souvent trop simple pour les machines. C'est ce qu'on a actuellement, c'est les textes déformés. Donc, ma solution, euh, je me suis dit, tiens, on va prendre une image et puis on va en prendre un morceau. Et tout ce qu'on va donner à la personne, c'est de dire quel est le morceau d'image qui correspond à l'image. La génération est plutôt facile, je prends l'image, j'allume, ai je connais la solution, puisque c'est ce morceau-là qui correspond à l'image source que je vais lier. Et j'ai pas de traduction à la valeur, rien du tout. En contre, effectivement, j'ai toujours le problème de l'accessibilité. Qu'est-ce que je fais des les gens qui ne le voient pas Pour ça, on va réfléchir au problème audio. Oui. Ce sera après. Donc, catalogue d'images. Euh, la solution que j'ai trouvée, qui, qui finalement me semble tellement évidente que je me demande pourquoi j'ai mis du temps à trouver, c'est Wikimedia Commons. Il y a plus de 49 millions d'images euh, Elles ont quasiment toutes une licence, et la plupart, c'est des licences librement réutilisables. Parce que bien entendu, il faut regarder la licence à, à utiliser. Et en standard, il y a un euh, fichier au Et ça, c'est super pratique. Euh, et on peut générer plusieurs challenges à partir d'une même image source. C'est-à-dire que mon image, euh, elle a une certaine taille, je peux très bien prendre plusieurs morceaux au hasard et donc générer plusieurs challenges. Ce sera des challenges différents quand on a une image de départ et la même. Donc pour générer le challenge, je télécharge une image. Via ma fonction, euh, une image au hasard. Je regarde même pas si je l'ai déjà. Je m'en fiche. Sur 49 millions, c'est totalement improbable. Je récupère sa licence et son auteur. Bien entendu, si la licence m'interdit, euh, je me suis limité, je, je passe à la page suivante. J'en une autre. Si c'est bon, je redimensionne l'image. Je vais vous expliquer euh, plus tard pourquoi, mais c'est surtout une question de place sur le, sur le serveur. Je découpe une vignette. Euh, je la lis à la source et je recommence à l'étape A. En fait, je recommence surtout l'étape C, autant pour moi. Et je recommence à découper une vignette. Ça, je vais faire ça un certain nombre de fois pour cette image-là. Et ensuite, eh ben, je recherche une nouvelle image et je recommence. Ce qui va me permettre de générer plusieurs fois. Euh, pour l'instant, par exemple, je vais euh, générer 1400 challenges. Et euh, pour chaque image récupérée, on va générer 20 challenges. Donc, je vais générer 20 par là. Quel que soit le résultat, euh, j'attends, okay. Okay. ok. Voilà, c'était pour pas être en retard. Bon. Euh, voilà, donc je, je génère les challenges. Le résultat, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez une image. Alors là, j'ai découpé en deux, hein, parce que j'ai fait euh, surtout pour du mot de départ. Je vous je montrerai comment ça marche. Vous avez une image. Et en fait, ce que j'ai fait, ce que j'ai oublié de, de vous préciser au-dessus, c'est que la vignette, au lieu de la prendre et de la stocker telle qu'elle, je la floute légèrement. L'intérêt étant une machine qui arrive ici ne sait pas laquelle des 9 vignettes a été récupérée par l'image simplement en vérifiant les pixels. Euh, voilà. Donc. C'est pas forcément évident, ça j'en suis conscient, c'est pas parfait, on voilà. mais euh, en général, moi hein, j'arrive je bien, j'espère que d'autres soient hein, arriveront bien, et plus plus de gens testeront, plus on pourra adapter euh, le, le process. Le challenge audio, euh, je passe par euh, le même genre de, de process, sauf que là c'est plus simple. Le module, bah, c'est facile pour un humain connaît la langue. Euh, et la solution est facilement connue par les générateurs. Par contre, il y a un énorme travail de traduction, parce qu'effectivement, il faut connaître la langue. Donc, un angliciste ne pourra pas comprendre un anglais, mais par exemple, euh, je suis moi-même incapable de comprendre des tas de C'est souvent trop simple pour une machine. Typiquement, le recapture aujourd'hui, on sait qu'il est, euh, mangé par des robots en utilisant le test audio, qui est beaucoup plus, trop simple, en fait, pour les robots mais euh, Google, quand on ne prend que c'est efficace, enfin. euh, il faut un catalogue de mots suffisamment vaste et puis la langue utilisée, on a toujours le problème de la dyslexie pour les gens qui ne parlent pas. Pour bon, les chiffres lus, bon, voilà, on a une infinité de problèmes, euh, c'est facile, euh, la solution est connue. Par contre, là aussi, bon travail de traduction parce qu'il faut traduire chaque chiffre dans toutes les langues. C'est pas forcément euh, compliqué pour une société euh, un petit peu imposante, mais en tout c'est beaucoup trop. Euh, mais là aussi, c'est souvent trop simple pour les machines. Et puis il y a toujours le problème de la langue utilisée, ou de l'accent, ou simplement du fait que la personne est un petit peu mal Donc ce que j'ai trouvé comme solution, plutôt que de faire des chiffres, c'est j'ai fait des deep non échos, Ça s'appelle le Morse. donc c'est existe depuis longtemps. Et en fait, j'utilise un, un bruit que je récupéré quelque part de musique. Et sur la musique, je passe certaines séquences de plus plus et Comme c'est la machine qui les génère, je, je sais ce que c'est exactement. Euh, j'ai pas de traduction par l'alphabet, la solution est connue, la génération est facile, plus ou moins. Et euh, j'ai toujours mon problème d'accessibilité par rapport au, au, à l'audio, mais on peut repasser en visuel à ce moment-là. Le catalogue de musique, alors euh, j'utilise ces Mixter parce que, en fait, euh, Commune, euh, il y a un souci, c'est qu'il y a énormément d'images, il y a un très très très, très peu de sons. Et il y a surtout des sons très courts. Ce n'est pas très pratique pour générer. Euh, là, c'est City j'ai plus de 13 000 musiques euh, disponibles. Euh, les musiques aussi ont une licence, euh, et la plupart sont libres d'utilisation. Euh, en standard, il y a une API. Alors, elle n'est pas idéale parce que, euh, pas encore, je suis en discussion avec les, les administrateurs, parce qu'elle ne permet pas de récupérer une musique au hasard. Et on peut générer là aussi plusieurs challenges à partir d'un même morceau de musique. C'est-à-dire que je prends un morceau de musique, je prends 20 secondes n'importe où, et sur ces 20 secondes, je vais générer un certain nombre de bits. Ensuite, je vais reprendre 20 secondes d'ailleurs, etc. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de, de musique au hasard. Donc là, ce que je fais, c'est que je télécharge. Donc, le, le souci de vous rappeler, c'est que quand euh, on va chercher les musiques, ils filent sans musique. Donc, sans sans le format JSON. Enfin, ce que je fais, c'est que moi, quand je génère, euh, je prends ce fichier de sang et après ça, j'en fais plus de sites avec cette liste. Je ne vais pas avoir de règles à chaque fois. Je mange cette liste au fur et à mesure. Si j'ai que 50 euh, challenges à créer, je vais manger dans la moitié de la liste. D'ailleurs, parce que j'en crée plusieurs euh, par musique, mais je vais manger dans la moitié de la liste et puis je vais l'acheter. La prochaine fois j'aurai besoin de créer des challenges, je en ai un. Donc, Pour chaque musique listée, on récupère sa licence sur un moteur, on prend un morceau de 20 minutes, on génère des bits de cours et des boutons, on mixe le morceau et le bip et on recommence. Le résultat, c'est ça. C'est-à-dire que là, c'est euh, simplement le, le lecteur de, de son euh, par défaut de, de Feverfox. Euh, c'est du HTML5, c'est pratique. Euh, je mets en plus en dessous la licence et le nombre d'auteurs. Pour l'image, pour l'instant, c'est uniquement quand vous passez la souris dessus Je préférerais en mettre en tout ça c'est très bien, mais maintenant les gens qui disent Recapchat sur leur site, ils me disent, voilà mais est-ce qu'il va falloir encore que je développe En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis débrouillé, j'ai dit, bah, il est clair, bien, parce qu'on ne va pas s'embêter. Donc moi, je vais réagir comme Recapchat. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que vous modifiez simplement l'URL www.google.com par mon URL actuellement, librecapchat.net mais vous n'avez rien d'autre à changer sur votre page. Euh, là où vous avez votre... Euh, même pas votre clé publique, c'est que je considère que quand vous allez vous enregistrer, euh, vous allez me dire, voilà, ma clé, clé publique, c'est ça. Moi, je vais générer une clé privée. Vous pouvez utiliser la clé publique que vous utilisez chez Google. Et puis, euh, côté, euh, côté vérification, vous allez là aussi modifier l'URL pour aller vérifier le votre votre machine Google votre Recaptcha. De utiliser la clé privée non plus avec Google, mais la vente, celle que vous aurez chez Google Capture. Et à partir de là, le reste fonctionne, le but, pas à 100% aujourd'hui parce que je suis tout seul avec mon travail, mais l'idée c'est ça, c'est que vous avez exactement le même euh, fonctionnement. pas voilà, tout à fait le même fonctionnement au niveau visuel, euh, mais le même fonctionnement au niveau euh, de, de, de, de votre site web et de, de votre code. Mais les techniques que j'ai utilisées, c'est le Python 3, hein, parce que le Python 2, c'est fini par le Flask, Fast, euh, que j'aime beaucoup. Euh, la Python Image Library, euh, pour tout ce qui est l'utilisation de, des de, de challenges visuels. Et euh, FFmpeg, pour tout ce qui est la de, de, de, de génération des de tests audio. L'efficacité, parce que je pense forcément la question va venir, donc je préfère le mettre ici. Une très bonne question. Pour l'instant, c'est juste une alpha, même pas. Euh, mais potentiellement, j'aurais envie de dire que c'est du même académique qu'un autre captcha. C'est-à-dire que ça doit être aussi simple, entre guillemets, à passer. Je, on m'a déjà posé des questions euh, sur comment passer de, de la partie visuelle, par exemple, en faisant la somme la moyenne de la couleur de chaque vignette et que la moyenne de la couleur de la photo source, on devrait pouvoir retrouver la même vignette. J'en suis pas intimement persuadé dans le sens où la photo source, moi je ne prends qu'un morceau de cette photo et ce sera peut-être un morceau de discussion que l'image ne va pas elle-même. Mais il euh, faudra essayer. Et puis j'ai pas de compte, j'ai pas de logo, j'ai pas de, de doc euh, voilà. Mais ça marche. Donc, euh, je vais hop, vous faire une petite démo en direct si vous avez trouvé le PC. Donc la démo elle est très très moche parce que je n'ai absolument aucun talent artistique. Voilà, donc là, on a un formulaire quelconque. On a le captcha ici. Donc voilà, là, vous avez une photo prise euh, sur Wikipédia Commons, Et puis ici, vous avez une vignette. Donc est-ce que je laisse un petit peu réfléchir Je ne sais pas du tout ce que ça donne sur l'écran. Ouais, c'est un peu est-ce que potentiellement vous arrivez à savoir quelle est la bonne vignette, Ou est-ce que certains se posent vraiment des questions Est-ce que vous pouvez lever la main si vous posez des questions Non, c'est tout, cool. vous êtes tous des humains, <rire> ça me fait peur, non, voilà, bon, c'est un petit peu idéal, hein, j'avoue que je n'ai pas choisi, euh, effectivement on voit la tête de la statue en bas à droite, donc c'est assez, euh, assez pratique. Euh, voilà, je crois que je suis dans les temps. Donc, merci encore euh, à vous toutes et à vous tous de, de m'avoir écouté, si vous avez des questions, bah, écoutez, je suis euh, ça. ça. Oui. Alors, moi, le nom, il me va bien, hein, même si c'est un emploi de bizarre. mais sinon, tu parlais de pré-génération des, euh, des challenges. Ça fonctionne comment Le service est seulement accessible euh, depuis son hébergement actuel On a la possibilité d'avoir un hébergement, un serveur soi-même ou... Alors, au niveau de l'hébergement, merci, parce que je ne l'ai pas mis dans la compte, ça me semblait trop, encore trop classique. Au niveau de l'hébergement, moi, ce que j'aurais à préconiser, c'est surtout de pas se faire dans tout l'hébergement. Parce que le problème, c'est qu'à la fin, on va être décidé euh, à aller taper chez Wikimedia Commons et CCMister peut-être pas leur souhait. L'idée, au contraire, c'est de générer, là ici on a une liste, on a le, le nombre, donc il y en a à peu près 1400 chaque de challenge visuels et audio qui sont générés et en fait la machine surveille et dès qu'elle passe un, un seuil bas, ici ça va être 800, hein, elle va régénérer jusqu'à un seuil gros. C'est-à-dire, euh, là ça va être 1600. Donc dès qu'elle a atteint 1600 en top elle s'arrête et puis au fur et à mesure, les top sont mangés euh, pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. On va parler de générer à la volée. Euh, c'est vraiment beaucoup trop long au niveau audio euh, tel que je le fais pour l'instant. Donc euh, voilà, euh, j'aurais plutôt tendance à conseiller ça euh, pour euh, typiquement Wikipédia pour Wikipédia, euh, typiquement des chatons euh, pour des euh, dizaines ou centaines de sites. Euh, Mais l'auto-héberger pour soi-même, euh, typiquement le, le challenge visuel. Si tu ne génères qu'un seul challenge, tu auras une image source et tu auras une seule vignette. Et Parce que les autres vignettes, il va aller chercher dans les challenges qui n'ont pas été encore faits. Donc, ou déjà été faits, mais qui ne sont pas encore euh, dégagés de la balle. Ceux qui ont déjà été faits ne sont pas reproposés, mais ils peuvent servir d'autres vignettes euh, autres. Euh, voilà, donc, je ne conseille pas euh, l'auto-hébergement, en tout cas. Plutôt par, par bouddhisme. L'idée okay. aussi étant d'éviter d'avoir. Gros minima le, le CAPTCHA tel qu'on l'a aujourd'hui, tel que là je, je vous le présente, je pourrais, moi, vu que le site web, enfin le, le, le, comment le navigateur de l'utilisateur du site web fait appel au CAPTCHA, je sais que cette imprécité était sur euh, les mêmes points sur ce site, puisque aussi je sais qu'elle est sur ce site, à euh, l'instant T. Euh, donc certaines personnes pourraient avoir aidé eux, de l'utiliser à mauvais escient. Bon, ce n'est pas un seul signeau, mais pas des euh, milliers de petits signaux. Vraiment, euh, la fédération, de son... Euh, ce qu'il y a Est-ce que vous pouvez faire une démonstration Alors, le capture audio, moi, bon, je peux faire une démonstration. Je ne sais pas du tout si ça va marcher euh, dans la vidéo et la captation. Donc ici, je mets le challenge audio. Alors, moi, j'ai des problèmes auditifs. Donc, j'ai mis le, la génération du son pour l'instant des bips un peu fort parce que euh, j'ai voulu l'essayer. Alors, l'avantage, c'est que j'ai essayé ça sur mes euh, filles et euh, leurs, leurs amis en 6 ans et elles y arrivent. Le micro proche ouais. je, je vais recommencer en mettant le micro proche de l'ordre. Euh. Je vais essayer de faire le. le, le son. Non, ça ne donne rien euh, à rien, bon, vais, euh, vous pouvez essayer de toute façon, ce de recherche un vous pouvez l'utiliser et essayer vous-même, c'est là, là pour ça. Là des... Vous avez d'autres questions Oui. Euh, moi je me suis dit d'abord, euh, merci pour l'initiative, euh, merci pour la, la... Euh, Je me suis toujours dit que si j'avais à faire un captcha un jour sur un de mes sites, euh, je ferais un truc un peu invisible. C'est-à-dire qu'au lieu de prouver qu'en face, j'ai un humain, je prouverais qu'en face, il a dépensé du temps CPU, Ce qui fait qu'en fait, le... vu que de toute façon, les humains, c'est pas cher, euh, comme tu disais, on peut le faire faire par, par des équipes d'humains et on ne verra pas la différence. Mon idée, c'est plutôt de dire, bah, je vais prouver que la personne, a dépensé de l'électricité. Comme ça, si elle veut se créer 100 000 comptes, elle va devoir dépenser énormément d'électricité. Donc, ça va lui coûter cher de faire ses 100 000 comptes. Peut-être un peu plus que louer des humains pas chers. Par exemple, en lui faisant euh, dire « je te donne un blob random, tu dois me trouver un préfixe à ce blob de manière à ce que le chat 256 du blob commence par 0000, fournis-moi le préfixe. » Oui, alors la, la, la, la question c'est euh, de ne pas utiliser un capture. ici, de toute façon-là, le ne fait quoi du ça. Rien. Il ne fait rien. Okay. donc ça c'est un, un autre système qui effectivement pourrait remplacer un capture en fait, tout simplement c'est plus du... Alors, ça reste un système de capture, c'est-à-dire je différencie potentiellement un humain d'une machine. Euh, le problème qu'il va y avoir, c'est que euh, tu ne vas pas forcément. Enfin, les scripts et les bêtes eux, ne vont jamais essayer de répondre à ta question cachée dans l'ordinateur et qui est très complexe et qui donc, va bouffer du temps pour l'ordinateur. Et s'ils donnent une bonne réponse, tu pourras considérer que ça un ordinateur. Les scripts et les bêtes eux, vont essayer de passer sans. Alors, essayer de résoudre cette question et tu seras potentiellement spamé. À mon sens, il n'y a pas de solution miracle et c'est pour ça que j'ai mis euh, en début de, de présentation le captcha plutôt bon. Pour moi, c'est effectivement un problème euh, de plus en plus compliqué à résoudre euh, parce que les machines sont de plus en plus puissantes et, et rapides. Euh, je je t'avoue, ça peut être une idée. C'est ce qu'on appelle le pot miel de un inbox euh, en anglais, c'est-à-dire qu'on va essayer d'attirer le, le captcha, typiquement souvent on, un, un autre mot qu'on va faire on peut, pour attirer le autre, c'est de mettre une case à cocher invisible et grosso modo si le robot coche quand il est en plus de formule, c'est un robot. Alors, le problème c'est que si la case à cocher explicitement cocher cette case si vous êtes un robot, euh, je n'arrive pas, en général, c'est ça qui est mis. Ou alors ne pas cocher cette case si vous n'êtes pas en haut. C'est parce qu'on en revient au problème d'accessibilité, les gens qui vont utiliser un, un, un, un navigateur texte, eux, ne vont pas utiliser le CSS, tout le CSS, et potentiellement, ils ont cette case à cocher et ils risquent de la cocher. Le problème qu'on a, en fait, c'est qu'on on essaie de lutter contre quelque chose, c'est pas un attaque un de service, à l'arrière, euh, en utilisant un moyen qui, en soi, était intelligent à l'époque, mais qui, aujourd'hui, est finalement plus problématique qu'autre chose. Donc, ma solution du captcha, c'est vraiment de vous dire, euh, si vous voulez absolument utiliser un captcha, euh, ok, mais euh, utilisez en faisant, qui soit libre. Euh, mais si vous pouvez vous en passer, essayez de vous en passer. Peut-être simplement que tu peux, euh, pour limiter l'euro, et c'est très très embêtant pour l'euro, c'est euh, dire le bouton de soumission du formulaire, tu peux faire apparaître comme un certain temps. Et ça c'est gênant pour les roues parce que les roues c'est euh, pas tant remplir le formulaire, c'est remplir à toute allure des centaines de milliers fois sur des centaines de milliers. Là aussi tu vas avoir un problème, c'est que euh, typiquement pour un, un lecteur d'écran, un, un navigateur texte, euh, tu vas pas pouvoir gérer le javascript, et donc tu vas avoir le bouton qui sera affiché directement. Euh, c'est pas simple, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pas simple. J'ai essayé de trouver une solution, j'ai essayé de à un, un premier jet. Euh, si ça fait des petits et, et qu'ils sont bien plus efficaces, tant mieux. Euh, si on, on se penche enfin sur le problème, et qu'on essaie de résoudre ça, ce problème-là, autrement. Parce euh, que c'est n'est pas forcément un problème technologique, mais plus social, je dirais. Euh Ce sera mon question quand même. D'autres questions oui. Euh, les métadonnées, est-ce qu'il en, est qu en collecte pour le capture du client euh, Qui ça veut bien Oui. Euh, alors, en termes de métadonnées, je, connecte, je ne collecte absolument aucune donnée. Bien entendu, euh, certainement dans les logs de, de mon serveur web, ouais, j'ai la capacité à contacter le. Non, mais par rapport à la résolution de capture Mais par rapport à la résolution de la réduction, en fait, j'attends une réponse euh, que je compare à la réponse que j'ai stockée en base et euh, qui sera la bonne ou pas. Sachant que si le code de toute façon est libre, enfin moi je pense que c'est pas, pas forcément problématique en soi mais ça peut apporter peut-être des infos complémentaires ça, euh... ça, Alors ça peut effectivement, euh, typiquement, euh, ça pourrait être euh, afficher la, le, le capteur dans mon langage, typiquement. Donc à ce moment-là je vais récupérer euh, l'un de même état du navigateur qui me dit en quelle langue que je préfère afficher les informations sur le site. Donc si la personne utilise du français ou du anglais, je vais afficher le capteur en anglais ou en français. Euh, là, ce sont euh, des métadonnées effectivement qui seraient utilisées, mais pas stockées. Après, effectivement, ça reste du code libre, euh, ouvert. Ou, ou, ou, donc, si quelqu'un veut euh, le forter et puis et rajouter des choses, moi je oui, c'est toujours possible. Je pourrais le faire c'est Mais ça me semble euh, beaucoup mieux, justement, euh, bah, qu'ils soit hébergés chez un chacun, que chacun lui fait confiance. Et puis, euh, ils ont largement d'autres choses à faire que de modifier du. Pour... Du code source pour essayer d'être malfaisant, donc euh, voilà, jusqu'à présent. Quel est le next step de ce projet Next step euh, Je ne l'ai pas mis Non, je ne l'ai pas mis, mais je l'ai pensé. Euh. Alors, les, les, les phases à suivre, c'est euh. faire plus de communication, essayer d'avoir beaucoup de retours de gens qui ont des problèmes d'accessibilité. Euh, je ne vois pas le chiffre, mais euh. 10 10 mètres. Euh, c'est euh, surtout par rapport au problème d'accessibilité. Euh, donc là, typiquement, la partie sans JavaScript euh, n'est pas fonctionnelle aujourd'hui, euh, Et puis après ça, c'est ce que je disais par rapport au Recaptcha. Euh, pour l'instant, je fonctionne comme le Recaptcha, mais en version euh, de, de, de enfin, un scénario nominal. J'ai mis le, le minimum et euh, je réponds, et si ça se passe bien, je, je donne la même réponse. Je ne gère pas les mêmes, euh, toutes les mêmes options aujourd'hui que le Recaptcha c'est pas forcément grand chose à faire. typiquement par exemple pour le captcha, j'ai un affichage light et dark, euh, clair et sombre. Sont... en général, vous voyez l'affichage clair euh, sur la plupart des sites web. Euh, voilà, c'est deux options d'affichage. Euh, même chose, les next steps euh, que j'ai en c'est c'est vraiment un logo à rajouter de la doc c'est donc le euh, le faire. et puis euh, faire peut-être un, un site web qui soit un peu plus euh, un peu plus sympa que ça qui est, euh, un bout de machin que j'ai fait, rapidement pour pouvoir, le présenter, et puis la partie vidéo qui est excessivement moche mais fonctionnelle. C'est, euh, pour l'instant, ça, ça, ça, n'a pas de, de but, mais même, même l'affichage du, comment ça s'appelle, j'ai pas encore, je vais pas encore rester sur un produit. Parce que j'ai pas de, j'ai pas de smartphone, personnellement. Euh, donc voilà. C'est, c'est ça, les, les, les next steps du projet. Essayez aussi d'améliorer, de voir si on peut le casser. Euh, typiquement, quand on, pour l'instant, aujourd'hui, comme sur le test audio, je demande des points et des tirets, donc le, le signe au moins. Euh, Essayez d'accepter aussi, par exemple, des underscores ou des virgules, ce genre de choses, pour simplifier le, le côté court et Pour donner plus de possibilités aux utilisateurs. Oui, une autre question. Merci beaucoup. Est-ce que j'accepte les contributions? Et si oui, oui, bien entendu. Toute contribution est la bienvenue. Euh, et où je suis? Euh, le dépôt est sur Fringit. Donc, euh, je n'ai pas dit. moi-même. Je suis euh, disponible sur l'astronome uniquement. Euh, on voit voir sur euh, tous les réseaux sociaux. Euh, Des Framagit, euh, voilà, parce que c'est un bon endroit pour, pour stocker un projet euh, tel que celui-ci. Euh, ouais, toutes les contributions sont les bienvenues. Euh, J'ai déjà quelqu'un qui m'a proposé, par exemple, la traduction en occitan, je crois que c'est euh, voilà, euh, Dès que j'aurai avancé un petit peu, euh, je demanderai de, de traduire ça en, en, en occitan. Super... Oui. Oui. Sur Mastodon, c'est assez simple. Je suis Mindel. Euh, tel que présenté au tout début. Avoir autre, avoir autre, je... Oui, euh, sur ma mode par Ma de l'instance de la pandémie J'ai oui. eu à créer un compte AWS euh, ponctuellement et euh, je me suis posé cette question-là et peut-être tu as, as la réponse à la question. J'ai l'impression que le captcha qu'ils utilisent euh, ne leur sert qu'à eux pour ce service-là et ce n'est pas un produit qu'ils proposent à quelqu'un d'autre. Est-ce que finalement, tous les autres CAPTCHA, parce que tu parlais de l'hégémonie, de celui de Google, est-ce que finalement, ce n'est pas juste une manière pour euh, les GAFA et les autres entreprises de dire « Bon, on a compris le business de Google, on ne veut pas y participer parce qu'on est dans le métier et on ne veut pas travailler pour eux. » Donc, on se fait un captcha qui n'a aucune euh, conséquence économique. Ah, ah, est-ce oui, est que les autres ne en fait, font pas de captcha euh, plus que ça pour ne pas embêter Google Parce qu'entre entre guillemets chacun son. pas participer en fait. Oui, oui, oui. oui. Euh, bonne question. Je dois savoir qui sont les gens qui sont chez AWS, c'est pas chez GCP, etc. Ouais. Non, oui, ouais. Ça Alors, moi, j'ai jamais créé de compte sur, sur Amazon. Bah, euh, j'ai une présentation ah. demain sur Zoom. Non, mais il n'y a pas de soucis. Bon, bon. de... de... <rire> mais, euh, mais voilà, je... Donc, je, je, je ne peux pas dire du tout, je ne sais pas quelle CAPTCHA il Même chose, je ne savais même pas qu'il y avait des captures sur eBay. Euh, j'ai juste trouvé sur, sur, sur un fichier, euh, sur, sur, sur des stats sur combien de sur sont affichés sur euh, eBay semaine. Je ne sais pas du tout, s'ils ont peut-être abandonné l'idée. l'idée Je sais que Google a beaucoup lancé des projets pour de, de voir. Typiquement, bon, je, je crois qu'ils avaient lancé une sorte de réseau social et que ça a plus ou moins mal marché en fait. Euh, et qu'ils ont réussi plusieurs fois mais que ça marche pas. Et que finalement, oui le, le réseau social c'est plus Facebook ou, euh, ou d'autres euh, qui, qui fonctionnent mieux. Euh, oui, c'est peut-être une stratégie commerciale, c'est-à-dire que bah, Google en fait, ça fonctionne très bien et les gens l'utilisent, donc on ne va pas essayer de se battre là-dessus. Moi, l'idée, vraiment, ce n'est pas forcément euh, de devenir riche, je ne vois pas comment. Euh, c'est vraiment surtout essayer de donner la possibilité à des sites. Euh, alors, typiquement, on a un problème avec la quadrature. Euh, la quadrature du Net a un GitLab et euh, on a du spam que j'ai longtemps géré à la main et depuis, j'ai abandonné malheureusement, mais euh, on a du spa parce qu'on n'a pas de captcha, parce que c'est captcha Google. Euh, là, typiquement, ce que je veux pouvoir proposer à GitLab, c'est voir en disant, regardez, il suffit que au niveau du paramètre, vous rajoutez un paramètre quand on veut utiliser captcha qui est le domaine dans lequel je vais appeler le recaptcha, et si le domaine c'est un Google, on y a gagné, parce que les gens peuvent avoir un captcha. Oh, ils sont tellement efficaces, mais les gens auront un captcha quand même, qui bloquera un minimum et euh, ils ne donneront pas les, les données de leurs utilisateurs, ni les leurs, à Google. Voilà, et pour moi c'est ça le, le point le plus important. Euh, typiquement, il faut savoir qu'au euh, départ, euh, le, le Recaptcha euh, avait un nom de domaine, mais un ami. Et puis, euh, pour ceux qui ne savent pas, euh, un, un navigateur ne peut pas utiliser le cookie d'un autre nom de domaine. Quand vous êtes sur un site auto.fr. vous ne pouvez pas aller lire le cookie titi.fr. Euh, bon, c'est pas mal. Et bien, donc, Google, ils se sont dit, tiens, on va faire un CAPTCHA intelligent, on va savoir si c'est un humain. Comment on va faire Et bien, ils ont viré leur nom de domaine spécifique à leur CAPTCHA. Maintenant, si vous utilisez le CAPTCHA, vous avez vu que l'adresse c'est google.com. Ce qui fait qu'ils vont pouvoir récupérer les outils de google.com et donc savoir si vous êtes, par exemple, si vous avez un congé Gmail, il y a des chances que quand vous cochez la case, il vous propose aucun challenge. En fait, c'est pas qu'il a compris que vous étiez un humain, c'est simplement qu'il a vu que vous aviez un petit Gmail, donc il sait exactement en plus qui vous êtes. Hop, ah, on prend encore un peu plus d'infos. Et donc, on considère que bah, mes utilisateurs, c'est mes utilisateurs humains, puisque ah, je vais encore moins les gêner dans la donc, de tous les jeux. Les autres, ceux qui utilisent le réseau d'or, par exemple, ils sont excessivement gênés parce qu'ils ne peuvent pas résoudre le captcha parce que quelques minutes, c'est une bonne réponse, 20 fois. Et bien ils sont toujours considérés comme des non humains et donc ils recommencer à nouveau. Oui, le navigateur Tor, c'est mort, Voilà. Donc là, typiquement, en euh, step, ce serait de vérifier, parce que euh, je n'ai pas fait le travail encore, de vérifier que ça marche, que ça devrait fonctionner normalement, parce que c'est un vêtement ouvert, que ça euh, fonctionne avec le navigateur Tor. Vous avez d'autres questions Non Eh bien, merci beaucoup à tous.